Bonsoir à tout le monde. Voilà, nous sommes au terme des différents exposés, des débats et encore des corrections des différents travaux. Nous remercions l'ensemble des candidats. Nous les disons félicitations et bon courage pour la suite. Et nous remercions aussi tous les invités et de leur chambre de venir honorer disons, cette euh, présentation, nous remercions également les, les autres, comment je vais dire ça, les, je vais parler des membres du jury et qui ont eu vraiment le temps et le courage de venir pour apprécier ce travail avant de, de délibérer. Je voudrais juste rappeler une petite chose, c'est le fait de juger. Juger n'est pas facile. Juger, chacun a ses critères de jugement. C'est pourquoi ici, nous avons été choisis comme deux membres de jury et chacun de nous a fait son jugement. On a fait la moyenne des jugements. Et Dieu seul est parfait. Quel que soit le résultat que vous aurez ici, vous serez obligé, bien sûr, de l'accepter. Mais à côté de cela, nous vous dirons simplement de vouloir bien l'accepter de la meilleure façon. Parce que nous n'aurons jamais l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Nous avons jugé selon notre propre conscience. Ce qu'on a jugé là, quel que soit l'endroit où on nous aurait envoyé, on aurait jugé comme ceci. Donc nous avons jugé sans aucune pression derrière. Personne ne nous a fait une pression ou une influence externe. Alors ce jugement là, nous allons vous le livrer ce qui est plus important, c'est de profiter de tous les conseils qu'on a donnés ici, mais aussi à la longue. Ça veut dire, dans les délais prochains-là, vous serez maintenant dans le marché de l'emploi. Utilisez ces conseils et battez-vous pour encore mieux réussir. Donc, euh, je vais juste pour les étudiants qui sont là, qui doivent faire la L4 Génie Informatique l'année prochaine, je vous promets, par la grâce de Dieu, on ne vous acceptera plus avec des thèmes gérés, gérés, gérés, gérés. Gérer, les thèmes de gérer la, c'est-à-dire gestion commerciale, gestion entreprise, etc., gestion ressources humaines, on va réserver cela aux miadistes. Vous, les jeunes informaticiens, désormais, vous devez proposer des projets dans le cadre de proposer des outils pour les miasistes. C'est-à-dire, vous développez des outils, vous développez des frameworks, vous développez des librairies, vous développez en tout cas des solutions qui vont aider à améliorer l'informatique. Vous êtes chargé de faire révolutionner l'informatique, mais pas d'utiliser l'informatique comme les autres utilisateurs. Jusqu'à aujourd'hui, on a accepté cela pour la simple raison qu'il y a trois ans, on n'avait pas plus de deux ou trois candidats en, en génie logiciel. Et finalement, on les a reversés en, en réseau. Et l'année qui a suivi, il y a eu quelques courage. On a eu une dizaine, une quinzaine. Aujourd'hui, maintenant, on a vraiment euh, près d'une cinquantaine. Ça, vraiment, c'est félicitations au département. Et félicitations encore aux candidats qui ont opté pour cette filière. Donc, nous allons euh, délibérer. Je vais passer la parole à M. Jean-Claude Cassie. Il va vous dicter les résultats de, de notre délibération. Okay. Merci, cher président du jury. Comme il arrive à parler, n'a pas été passé pour nous. Notre rôle ici, c'était de pouvoir vous donner le meilleur de, de nous-mêmes. Il fallait qu'on puisse normalement critiquer, critiquer, critiquer, pour que le résultat qui va sortir ici soit un très bon résultat. Notre rôle, n'est pas de nier à étudiant ou de faire du mal à l'étudiant. Notre rôle, c'est de faire en sorte que l'étudiant qui sort d'ici, avec l'étiquette de l'UNC, et c'est pas que quand il quelqu'un de l'UNC, ce pas seulement l'UNC, l'UNC, c'est un ensemble. Il y a la direction pédagogique, il y a les enseignants, il y a toutes ces personnes-là. Donc, quand il y a un étudiant sort de l'UMC et qu'il passe le marché de l'emploi, s'il est productif, c'est tout ce personnel-là qui en hein, profite. Mais si l'étudiant n'est pas productif, alors tout ce personnel-là est venu voir en cause. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'être vraiment rigoureux et de pouvoir vous apprendre ce qu'il y a à faire. Donc, pour toutes ces personnes qui sont passées, ça a été ça notre rôle. Notre rôle était de vous mettre sur le droit chemin, afin que vous puissiez réaliser un travail vraiment équitable, acceptable dans le monde professionnel. Donc, je ne vais pas trop m'éterniser, je vais donner les résultats. Comme il a dit, ça a été une moyenne, commençant par le groupe 1. Le groupe 1 est représenté par Diallo Asieni, Diallo Amado Lamine. Ayant pour thème la réalisation d'une plateforme web de réservation des vols pour la Guinée, la note qui a été votée sur 10, c'est le 6,12 sur 10. Le groupe 2, Kamara Amara Diallo Kadiato, comme thème, euh, solution de web de gestion de suivi des chantiers nord de BTP, la moyenne est de 8 sur 10. Le groupe 2, le groupe 3, Bade Alpha Amado, Diallo Tiano Aliou thème, mise en place d'une information de publicité et de commande pour l'entreprise test center. La moyenne c'est de 6,91 sur 10. Le groupe 4, Diallo Mamadou Bobo, Diallo Alpha Omar, plateforme web de contrôle technique de réparation dans un garage automobile modèle. La note 7,25 sur 10. Le groupe 5, Diallo Mamadou Alpha Dialo Mamadou Moumini, étude de réalisation d'une application web de gestion immobilière 7,26. Le groupe 6, Bartieno Abdou Karim, Bart Diallo Abdou Rahim, étude de réalisation d'une application desktop de gestion de sécurité à l'image de la personne, la note 6.3.1. Le groupe 7, mise en place d'une application mobile de prévention des maladies dangereuses à l'aide des cas de maladies et de la gestion rapide en fin de freiner. Les candidats sont Barry Mamadou Aliou, Bade Mamoudou. La note est de 8, 10, Le groupe 8, les candidats Bar, Diallo, Mamadou, Bilo. Le thème concession et réalisation d'une application web et mobile d'annonce de logement et de de terrain. La note est de 6,75 sur 10. Groupe 9, Diallo Amadou Diou Diou mise en place d'une application web de gestion des établissements scolaires universitaires pour GESCO. La note est de 8,19. Le, euh, le groupe 10, Keta Ibrahima, par Amadou Djoudé, mise en place d'une application web de gestion électronique des fichiers et de l'archivage. La note est de 6,91 10. Avant de prendre ma je n'ai pas oublié. S'il vous plaît, vos rapports sont là. Ce n'est pas parce qu'on les refuse, mais on a besoin de vous le rendre pour que vous puissiez tenir compte de le remarques. de Parce que le rapport, même si vous ne le déposez pas ici à l'école, c'est pour vous votre carrière. Cette famille appartient ici. Vous devez le garder chez vous. Donc, prenez soin de prendre toutes nos remarques et de la corriger. Faites-le, s'il vous plaît. Après le rapport, ne prenez pas et ne jetez pas. C'est un travail qu'on gaspille ça. Donc, prenez nos, nos rapports. On a, on a soumis toutes, les, toutes nos remarques. et qu'on essaie les remarques et de le rapport vous-même de garder. C'est très important. Merci, je vais continuer. Donc, euh, le groupe euh, 11. Dialoua Alassane Bade Abdou Djibril, mise en place d'une application web d'annonce et de souscription à des services en ligne. La note est de 7,50. Le groupe 12, Fofana Nabi, là, M. Samba est là, on ne l'a pas noté. On n'a pas noté. Il n'a pas été encadré et le thème qu'il a choisi était trop lourd pour lui. Si on devrait le noter, on allait le rejeter. Donc, on ne voulait pas lui faire du mal on vous soumet à vous l'administration de, de lui, soit de le programmer deux fois ou même soit qu'on trouve une solution pour lui sinon on se retrouve de, de donner une mauvaise note de, de, de, de ce qui n'est pas normal il n'a pas eu de consultant c'est la seule raison le fait qu'il n'a pas eu de consultant c'est-à-dire qu'il a fait carrément un raté dans son sujet et on ne peut pas nous accepter cela parce qu'il n'a pas eu la même chance que tout le monde donc on vous soumet de, de prendre une décision pour lui. Tout à l'heure on va le décider après, après la prochaine. Okay. Okay. Okay. Ensuite, le groupe 13, Paris et Baïma 2. Eh, concession et aléation d'une plateforme web de mise en relation des porteurs de projets et les finances potentiels 610 Diallo tiano Amido au niveau du accord est mise en place d'une plateforme web de web de centre commercial en ligne. 7,81. Groupe 15, Baré Abdoulaye, Diallo Mamadou Yaya, étude et mise en place d'une plateforme d'e-learning. La note, c'est de 8,00. Le groupe 16, Baré Mariam, Barry Mamadou Mustafa, mise en place d'une application web pour l'automatisation des votes à l'Assemblée nationale. La note, elle est 7,44 sur 10. Le groupe 17, Bajenabo, Ba Mamadou Salou, solution web de demande de documents d'état civil, la note est de 7,43 sur 10. Et dernier groupe, Diallo Mamadou Salou, Ba Mamadou Sajo, le thème mise en place d'une application web de recrutement, la note est de 6,00. Merci. Merci. il a soutenu, il a soutenu. Ok, merci vraiment, c'était ça le résultat. Merci à tous.